Avec les génériques, il n'y a pas de hic. Excipients et médicaments génériques, petit guide pratique. Bon, vous le savez maintenant, un médicament, qu'il soit générique ou d'origine, est composé de principes actifs et d'excipients. Mais un excipient, c'est quoi exactement Eh bien, l'excipient est une substance indispensable et nécessaire à la fabrication des médicaments qui facilite l'assimilation du principe actif par l'organisme. Certains excipients, comme le lactose, le glucose ou encore l'amidon de blé, sont dits à effet notoire. Ce qui veut dire qu'ils peuvent nécessiter des précautions d'emploi chez certaines personnes. Exactement comme pour les médicaments d'origine. Donc, lorsque certaines personnes disent « je suis allergique au générique ben », ce n'est pas logique, car c'est certainement un excipient à effet notoire qu'elles sont allergiques ou intolérantes. Alors, pour savoir si un excipient à effet notoire est présent dans les médicaments que vous achetez, regardez sur la boîte et la notice ou demandez conseil à votre pharmacien ou votre médecin. Pratique, non